Et bien, bonjour à tous et mario aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Bros. Euh, oui, à mais mais sur tous oh, voilà Mario Bros oui, et euh, à non et bah, du coup, mario c'est à DS. Non à tous et à tous et à tous et à tous et j'ai déjà fait sur la chaîne Mais en fait, je crois en Mario dit Let's Go. Sauf que bah, je, je vais pas mettre le son. C'est pas grave, je mettrai au montage les bootages de Mario là. Let's Go. <rire> Tiens, Et les musiques qui iront avec. Je les mettrai aussi. Ce que je les connais de toute façon. Hein. Les musiques qui vont avec le niveau ou le, la OST de ce jeu. Donc, il y a des nouveaux power Le power hélicoptère qui n'est pas le hélicoptère. Ah, oui, d'ailleurs, il y a un bug avec ça. Prenez, faites ça, vous tirez, et voilà. Pour l'enlever le bug, bah, il faut faire pareil, il faut, sauf sans tirer. On balance des hélices, ok, d'accord. Ah, bon. j'enlève le bug voilà c'est marrant deux minutes enfin, j ai... J ai vu ça c'est Mario Bros ah c'est le le Mario Bros de la Wii mais sur DS tu sais bon y a pas tous les trucs des trucs buggy, par je teste un peu la rom ah oh, ouais c'est vraiment ça en plus c'est ça c'est des hélices en fait qu'on balance Ouais non je être pas tout, je vais mettre euh, les musiques euh... hey, zut. la musique du niveau peut-être je, je, je passe pas dessus gole. Oh, on gagne pas de vie On gagne pas de vie Oh non c'est mieux On gagne des pièces On gagne pas des vies On gagne des pièces c'est hein. Ouais, je pensais toucher avec sauf que sur ma manette, il n'est pas là. Tout select. Tout drôle. Bah oui, bah oui, évidemment, il n'y a pas de fleurs de glace dans ce jeu. Il n'y a même pas Yoshi, alors que Yoshi il a apparu. Euh... Ah, ok, <rire> ok. Ça sent mon pièce normalement, ça fait pas ça. Et puis ça détruit pas ces plateformes là. ça je, fait. Je, je pensais pas qu'il y avait ce bloc. Et là, genre, tu vas me dire qu'on peut pas utiliser les objets dans notre, dans notre, notre boîte Ok. Bon, j'ai pris les pièces, hein, tout simplement. Fait... Ah, oui il peut avoir des vies. Voilà, c'était beau ça. Pas besoin de tes blocs briques là. On là-dessus. Ah, putain, là j'entends mon enfance parce que Mario Bros. Oui, bah c'est mon premier Mario que j'ai fait en fait. C'est beau. Ouais, il a changé de texture pour que ce soit du Mario Bros. Oui, les textures de Mario Bros. Oui, c'est stylé. Le ça c'est plus bas ça normalement. Ce truc là là. Oh, il a monté comme ça bonheur Ouais, je vais pas blâmer. Ah c'est bien fait ça. Oui évidemment, vu qu'il n'y a pas de peau, bah.. Je fais ça. Bah. Il n'y a pas de peau bah. Bon là ça va, je peux encore foncer dans le niveau. Bah, bah. Les niveaux c'est vraiment les mêmes. <rire> je juste les reconnaître en fait. Moi je les reconnais. En tout cas, où si t'avais pas remarqué que c'était le Je J'ai même pas plus vite. Quand tu fais... Veux... J'ai quand même pas vite vite. T'as rien de monter tout en haut. C'est pour le fun, tu sais. Ah, je suis sûr, il y a Mario Bros U Deluxe. Ouais, non, mais non, il est déjà sur ce jeu, sur la Switch. Pff. Non, mais je veux dire, Mario Bros U Deluxe. D.S. U, tout court, Death? Donc là, c'est un niveau où il y a Yoshi normalement. Mais c'est remplacé par un champignon. <rire> okay. Hop là waouh wow. Ouais, même les pierres sont retexturées. C'est quoi ça. Alors tout, tout, tout est retexturé en mode. De... Oui. là. Ah oui, normalement, faut que tu les mais tu peux sauter. Waouh Waouh wow. Même les coupards, regardez-moi ça, c'est. Oui d'ailleurs pour utiliser ça il nous faut un patch. Ça par contre là, je vais le mettre en description. Mais non Je n'ai pas envie que je mette ça en description. Oh, si, si, si, si, si, si. Pourquoi ça me donne des champignons Ça ah, normalement. Si je vais donner ça en, en description le patch. En fait ça va nous donner un fichier normal. Ça va pas nous donner un fichier DS. Et du coup vous croyez qu'on que ne peut pas utiliser noteur pour jouer à ce jeu, bah, l'inventeur oui, le prend complètement en compte que c'est un fichier C'est complètement débile, je sais, mais bon, voilà. Par contre, il y a des rangs, Mac, pas besoin de voir ce jeu Pas besoin d'un patch, oh, Ok, bon, ok, ouais. Je ça... Je dire, voilà. Je vais clé, allez, hop. Bon, le jeu, pas le droit d'être en français, hein. Ah, ce niveau quel quel quel bon souvenir et d'ailleurs dans ce jeu dans le jeu Mario Bros. DS il n'y a pas les coupes c'est trop bizarre ça par contre ah oui putain souvenir bon c'est une fleur de glace qu'on est grand ici mais il n'y a pas de fleur de glace dans ce jeu donc dommage mais franchement j'aurais pu froidement les faire avec fleur de glace hein. pas comme ci, mais... En plus, j'ai euh, juste avant de sortir avant Mario Galaxy, et puis juste avant Mario Bros. Will, mais C'est juste un mode ça en fait. Tout. Ah ouais! Allez, Mario, rebondis sur le mur! Ouais, comme ça, c'est bien. Oh, hein. Y'a pas de fleurs de glace. C'est oh, une est là, de glace. Enfin, c'est pas une fleur de glace pour. spécialement, ouais. Ah, y a pas de fleur de glace, plutôt ouais, c'est ce que je devrais dire. Du coup, la carapace a été remplacée par le truc qui en fait, du coup. il y a, un de fleurs, on a plus de, fleurs, de, boutons, de on a plus sorti de bouton, une boum, une pièce étoile, non, j'ai que le là, mais... Ah mais du coup, ouais, c'est le même niveau. Bien. Ok, lui. Allez, Mario. Oui, non pas ça, c'est pas ça que je voulais faire, c'est rebondir sur Skull Rex, mais Mario fait des trucs bizarres. Il est mort. <rire> Putain, non, je suis mort, comme un gros, comme un gros. <rire> non sérieux, non c'est là je pense c'est pour changer avec lui Ah. Yes. Non, je pense que si je vais mettre les musiques des zones, euh, château, un gros sourire, quatre seuls, je suis sûr. Bah, en fait, euh, si on a le son, je suis sûr qu'on a les musiques. En fait, ah il y a des pas, normalement, il y a des passages sucrés dans les murs. Bon, bon c'est pas fait ça parce que bah, on peut pas dans ce jeu. Je qu'il y avait cette plateforme là dans le jeu, je crois pas qu'il y aurait là, hein. elle est là, non il n'y a pas de plateforme comme ça. Hein. En fait normalement c'est synchro en fait dans le jeu de base. Ah mais c'est vraiment synchro. Les pièces étoiles sont bien placées et tout. Bon bon ça les pièces étoiles, on peut les avoir avec l'éditeur aussi, évidemment. Que j'ai fait sur la chaîne Eh, hey, si je parle de l'éditeur, c'est pas parce que. Ouais, parce que je l'ai.. Non je l'ai fait vraiment oui. Mais non mais Mario t'abuses là, t'as un peu vraiment rebondir très haut. Mais non, toi t'as pour faire des trucs bizarres aussi. Voilà. C'est ça que je voulais faire du bizarre, mais Mario il fait des trucs. Ouais, oh, de... il t'est entendu, mais Mario des mecs. Pas dans tous les trucs. Voilà, c'est que je veux faire. Bon normalement, c'est le passage normal. -point, oui, les checkpoints sont refaits. Oh là là, encore une Apparemment, si tu meurs avec le checkpoint dans ce truc. Alors, tu peux pas terminer le niveau tu sais pas pourquoi mais les développeurs ils ont décidé ainsi de faire des trucs bizarres de toute façon y a que des trucs bizarres de toute façon bon c'est bon Mario tu vas voilà il n'y a pas de son mais tu peux faire un effort au moins Et ouais là c'est mieux la version DS du coup parce que comme ça on va avoir deux objets pas comme sur la version euh... oui là, la vraie version là mais derrière En plus, vous savez quoi J'ai en train de faire un truc dans le vrai jeu. Et euh... Et j'ai repris le niveau 2 de mario Bros. Wii. Celui qu'on vient de faire en... en ce niveau je crois. Ouais, j'ai fait ça. Pourquoi Bon le vois c'est le même. Hein. Normalement, là c'est la Vous savez le petit coupable avec les cheveux bleus là Comme Fine, là. Dans... Ah, ça fait longtemps de pas. n'ai de, oui, de, de, euh, ça fait longtemps j'ai pas fait une vidéo Mario, c'est sûr que là. Mario n'y a pas eu beaucoup dans cette fois-ci. Parce qu'en même temps, moi, le jeu Mario pour moi, c'est Mario 64. Il n'y a pas que ces jeux-là, Mario 64. C'est cool, hein. Des romacs bizarres, hein. Mais... Enfin, pas que des romacs bizarres, tu vas me dire, mais. Mais il y a aussi des romacs sur les jeux Mario Bros. Et le jeu Mario Bros, Romax sont trop. Ils sont bien en fait. Les sont trop bien. <rire> non quand même pas. Là c'est juste une Romax où ça reprend juste le jeu Mario Bros. Wii. Oui, hein. <rire> si t'arrives pas à émuler, tu vois, si t'arrives pas à émuler de la Wii, bah tu fais cette Romac, hein, C'est pareil. Truc. Sauf que moi j'ai pas le droit à avoir les musiques. Hein. Parce que si j'active le son, déjà le son il est terrible un son, mais assez bizarre. Du coup, bah voilà. Bon, ça va, je sais c'est quoi. Euh, les musique de ce niveau, euh, ça va. Euh, je suis pas trop abruti euh, pour le pour l'instant. les verts sont bien représentés. C'est chiant. c'est des roses. Là, les roses, les roses, les roses. Y a des roses. Il ya des roses. Regardez-le là, le vert. J'aimerais bien avoir un sol. Oui, euh, voilà. Bon. Bah, un sol, mais avec des chepties bien sûr. Super alors j'ai tous les que j'ai pu faire dans le re Mais Il y a aussi des Rambocs dans le re Non à faire Ouais ouais vous inquiétez pas là il y aura plein de vidéos là en ce moment parce que j'ai installé plein de Rambocs dans le re là Je pense que ce jeu là je vais faire euh, euh, bah, à fond en fait C'est euh, trop mac Non mais pourquoi il y a des boots, pas les boots, pas les boots Non normalement en plus normalement il y a plein de fonds. donc euh, Enfin il y un plein de fonds je veux dire qui sors de l'eau quoi. Et je me demande si tout ça c'est fait avec l'éditeur, bah je pense que ouais je pense. Je pense que c'est fait avec l'éditeur je pense là. Ouais je pense hein. Après je suis peut-être pas. Ah bon alors c'était pièce là, il faut geler le sol ah. Eh, Celle-là tu peux pas la voir normalement, faut geler le gars là. Sauf que c'est pas un oursin ça, c'est un. Hein... C'est un truc qui Il est électrifié. Mario Bros. Oui, DS. Et je DS. Vais... Et là, je vais monter, je vais me faire shooter dedans. Regarde. Ah non, ah non! Allez, j'ai de la chance. J'ai une seule pièce étoile, quoi. <rire> <rire> <rire> quand ils est le gars, le chip chip là, il a fait. Ça, il je fais comme ça si il saute. Ah oh, je une douche. <rire> ah non ça marche pas comme ça avec moi. Je suis trop intelligent. Super cool. Ouais, je crois qu'il y a une remarque bah Super Mario Bros. Wii U DS. <rire> comme ça, si tu en veux jouer à la Sonio aussi, t'as compris. Oh oui trop bien en plus il change de style et tout là ouais c'est euh, genre le pouvoir de la, de la carapace qui est utilisé de drone sauf qui a ajouté un, un nouveau pour Alors c'est le pouvoir de, de, des marteaux mais avec la carapace j'ai cru qu'il y avait un vide. je suis dit ah ouais on s'abaisse en garde ah, un nouveau pour ça descend en ça. Ça, ça monte Normalement on utilise avec le avec euh... ah comment il s'appelle des autres tout le une... ah non le meilleur pour en ref non j'ai plus oh non bon la base de feu c'est pas mal que la fleur de feu était bizarre hein. dans ce jeu il y ya ah, d'ailleurs euh... dans ce jeu Mario Bros def normal il n'y a que le champignon de nouveau comme nouveau pour ref le reste, la fleur de feu, était déjà... Je pense qu'on fait que ce monde aujourd'hui et après... Ah, le dernier niveau. Je fait rappelle pas comme il est ce niveau. Oh, C'est triste, on a, a fait plus Larry. J'aime bien moi Larry. Super Mario Bros. oui DS. Oui, aussi Mario Galaxy DS aussi une textures ils sont buggés je sais pas pourquoi j'ai déjà testé j'ai dit oh yes y a je me regarde mais c'est juste une démon en fait ça a rien toute façon je suis là en plein l'esprit play dessus ça me en fait. sur la switch donc par ah, moi je prends les romacs oh pff en vrai c'est trop là normalement là il y a des blocs invisibles mais là ils sont pas là ça me rappelle un peu des trucs où Enfin, il me faire prendre ce bloc là. Ce hein. tombe plutôt ce bloc. Ah parce que c'est drôle de dire un bloc. <rire> alors euh, alors, toi je te remonte dessus, c'est trop bien. Voilà, parfait. Mmh, mmh, est un bloc Et finalement s'il y a des blocs à dans ce jeu. Donc là c'est combat contre Mozart de base. Et là je t'ai touché Mozart junior Attends, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi je peux encore le tir des boucles de feu de feu <rires> Ah, ouais, d'accord, comment ça se C'était pas prévu, je pense. Enfin, je crois, hein. peut-être prévu, je sais pas. C'est bourrine Et voilà, il est déjà mort C'est rapide. Ouais, il est mort. Ok. C'est rapide comme post-finale. Enfin, post-finale, non. Donc, bon. Moi, si je voulez une suite, un gros délice. Si vous voulez avoir un esprit de Mario Bros, oui, je le fais tout de suite. Enfin, c'est la même chose. C'est le même jeu. Il y a 8 mondes. Le monde du désert. Le pire. On go bah, après. Ouais, non, la, ah, ouais, non, la carte, c'est pas la même chose encore. La carte, hein. c'est pas la même chose. Bon, bref, de toute façon, je vais m'arrêter là pour le premier épisode. Enfin, je suis pas sûr que je fais un deuxième épisode. Mais pas Allez, ciao.